Merci Winman, content de vous voir, vidéo très attendue des abonnés de Winman ainsi que des abonnés du YouTuber Zuzu Kana. Toujours un plaisir de vous voir, euh, Zuzu Kana, YouTuber avec plus de 11 300 abonnés, plus de 112 vidéos pour un total de 1 44 449 visionnements. Donc je voulais savoir, euh, c'est qui Zuzukana Est-ce un imposteur euh, On entend parler avec une voix française euh, qui me dit être français de France. On sait que ces temps-ci, il y a quelques YouTubers qui essayent de se faire passer pour des français de France en changeant leur voix. Ici, au Québec, on n'appelle pas ça des imposteurs, on appelle ça des clowns. Ensuite, plus qu'on écoute Zuzukana avec sa voix qui me paraît bien « Français de France », on peut détecter quelques mots, quelques anglicismes qui me feraient comprendre qu'ils pourrait vivre à Montréal. Est-ce que c'est encore un YouTuber qui se fait passer pour quelqu'un qui vit à Montréal, mais qui ne vit pas à Montréal? Encore une fois, c'est -ce un autre imposteur, on sait qu'il y a des youtubeurs qui essaient de modifier leur langage pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, au Québec, si on n'utilise pas le mot imposteur dans cette situation, on appelle ça un clown. Donc, j'ai fait mon investigation, j'ai fait mes propres recherches sur Zuzukana. Je l'ai contacté. Premièrement, je suis abonné à sa chaîne Zuzukana sur YouTube. Je vous incite à aller le faire. Et ensuite, pour continuer ma, mon investigation, mes, mes, mes, mon, mon investigation. Je suis devenu euh, un de ses abonnés sur Instagram. Et c'est là que j'ai communiqué avec lui et je lui ai posé la question tout simplement Peut-on se rencontrer? Si Zuzukana serait en France, je penserais pas qu'il prendrait l'avion pour venir me rencontrer. La réponse a été quand même assez claire et rapide. Et il m'a dit Oui. Donc j'étais vraiment sous choc. Euh, je lui ai posé une question, je lui ai dit. Est-ce qu'on peut se rencontrer à Montréal? Il m'a dit oui! Et j'ai rencontré Zuzukana et c'est un Français de France qui reste au Québec depuis cinq ans. Vraiment, c'est un grower qui fait pousser le cannabis depuis moins de deux ans. Euh, vraiment, vraiment impressionné quand même. Euh, j'ai pas regardé tous les vidéos sur sa chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, on n'est pas ici pour parler de sa chaîne, mais plutôt. Des deux phénotypes qui m'ont remis en main propre. Deux phénotypes de la même variété. On parle ici du King Juice. On connaît pas le King Juice ici à Winman. Mais on sait avec quoi il est fait. Euh, C'est pas inscrit sur le site leafly.com ou .ca. Mm, mm, mm, .ca Leafly.ca. Euh, mais plutôt... La King Juice, comme on dit, hein, le King Juice, peu importe, je ne sais plus comment le dire, c'est fabriqué par Greenhouse Seed. Si on va sur Greenhouse Seed, hein, c'est une compagnie qui vend des graines de cannabis, on nous indique que le King Juice est fait avec du Mimosa. Mimosa, très populaire dans la région de Québec, à Montréal, au Québec. Euh, Mimosa mélangé avec du King Kush. Donc, j'ai fait mes recherches. Le Mimosa, il y en a un à la SQDC, on ne l'a pas essayé. Chez Winman, euh, le Mimosa de Trailblazer, donc, un Mimosa bas de gamme à 20 dollars, 19 dollars et quelques. Donc, c'est peut-être pas mon style de qualité de cannabis à essayer. Dernièrement, j'ai essayé des Good Supply, donc, j'ai ça va être pour plus tard, là, le Mimosa à 20$. Donc, euh, Mimosa mélangeant King Kush. On connaît le King Kush à Winman. On sait quand j'étais à Oka, dans la réserve de canis attaqué, j'avais acheté un 28 grammes, un once de King Kush. Et j'avais trouvé 256 graines de cannabis dans ce 28 grammes. Donc, vous pouvez faire des petites recherches sur YouTube. Le King Kush de Winman. Donc, du Mimosa mélangeant King Kush... Ça fait du King Juice. Bon, si vous voulez essayer de faire pousser du King Juice, vous pouvez acheter ça chez Greenhouse Seed. Comme je vous ai dit, euh, euh, excusez-moi, Zuzukana fait pousser dans du biologique, du organique Living Soil, avec plein d'insectes, des vers de terre. Et je crois qu'à l'occasion, rarement, là, pour euh, ajuster ces sa formule. À l'occasion, j'ai vu que peut-être Zuzukana trichait. Trichait un peu. En peut-être peut peut-être ajouter. En ajoutant euh, quelques produits, mais je voudrais je, je m'informe avec Zuzukana. Euh, au Québec depuis 5 ans, fait pousser avec des lumières LED. LED, pareil comme Winman. Euh, THC. THC. Euh, Zuzukana a fait tester son cannabis en laboratoire. Un des deux. 30% de THC. Donc, euh, vraiment très impressionnant. J'ai moi-même mis des pochettes d'humidité à l'intérieur. Je sais, je vous entends crier. Je vous entends crier. Euh, je, je voulais être sûr qu'il y ait la bonne humidité. Euh, en passant, bon le beau, j'avais un boost vraiment flambant neuf. Je l'ai développé. Et le boost n'a pas amené l'humidité euh, à 62, avait vraiment de la misère à monter en haut de 58. Et euh, les Boveda sont, sont meilleurs. Les Boveda, là, je suis rendu à 60 et 62. Donc si vous voulez vraiment un taux d'humidité euh, près de 62, je vous recommande le Boveda plus que le boost, mais on sait que les pochettes d'humidité volent, les terpènes volatiles. Il vole les terpènes volatiles. Pas tous les terpènes, mais les terpènes volatiles. Très déçu de Zuzukana qui m'a pas indiqué Phénotype 1, Phénotype 2. Donc lequel des deux. Lequel des deux a été testé en laboratoire. Mais j'ai fait le test moi-même. Je sais qu'elle est à 30%. Est-ce que c'est un vrai 30%? Peut-être pas avec ce qu'on connaît à la euh, Si le 30% est un vrai 30%, l'autre est vraiment, vraiment, vraiment 5% plus faible. Euh, si on veut se comprendre ici, là, chez Winman, le 30%, il est, il est bon, c'est très bon pour le buzz. On, on va dire que c'est un 25. On va dire que c'est un 25, puis celui qui a pas été identifié, on va dire que c'est un 20, OK? Vous voulez des photos, allez sur mon Instagram, vraiment d'excellentes photos. Je vais euh, en rouler un immédiatement. J'ai ma préférence dans les deux. Euh, il y en a un qui bosse plus que l'autre parce qu'il est plus fort en THC. Et d'après moi, le, le, le, le, le reste des terpènes, l'ensemble de l'œuvre vous fait un très bon travail. Et puis, il va être très facile à décrire parce que je suis capable de vous le comparer pour le goût avec un produit de la SQDC qu'on connaît chez Winman. L'autre. Un peu moins fort en taux de THC, qui est préféré à Zuzukana pour le goût. est un peu plus difficile à vous décrire, mais j'ai quand même une très bonne description. Euh, mais je ne suis pas capable de vous le comparer avec un produit de la SQDC. Je vais me rouler un joint de celui que je pense qu'il y ait le 30%. Euh... Mmh. Je vais faire ça j'aimerais ça que vous le voyez un petit peu comme ça donc comme je vous dis j'ai je suis vraiment content d'avoir fait ma rencontre avec Zuzukana euh, pour vous décrire zuzukana quel genre de gars c'est c'est un super humain super bonne personne vraiment gentil euh, c'est vraiment incroyable. Exactement, donc c'est vraiment une superbe personne, vraiment euh, très généreux de son temps de pouvoir m'avoir rencontré. Euh, notre rencontre a été brève, euh, on avait tous les deux quelque chose à faire, on s'est rencontré pendant euh, 40 minutes. Super, super bon gars. Donc je vais tout de suite euh, égréner. oh ça fait une petite différence là, il était à 57%, là, il est à 60%. Euh, juste à, à, à planter mon, mon grinder sur la cocotte, tu vois là, que c'est un petit peu plus humide. Écoute, écoute. La qualité de ce cannabis-là est vraiment incroyable. C'est un superbe phénotype. vraiment très, très, très beau pour les yeux. Euh, on va mettre nos lunettes nos d'approche. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable euh, le nombre de tricônes. Euh, écoutez, j'ai déjà été capable d'avoir du cannabis comme ça, mais avant de le couper, aussitôt que je coupe mon cannabis, je scrape le visuel. Je pense que c'est vraiment euh, la période du séchage que je manque. Mais vraiment, Zouzou Kana, les cocottes sont denses, belles, Humidité parfaite. Pour ce qui est de l'arôme euh, fruité avec un petit peu de cariophyllène, mais pour ce qui est de la qualité, c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, on voit Broken Coast à la SQDC euh, qui s'en va vraiment en chute libre. On a juste à penser au aux couches mint. Que la cendre est grise foncée. Et a beaucoup de difficultés à brûler. Il euh, y a personne qui va pouvoir me dire le contraire par rapport au Cush Mint de Broken Coast. C'est un désastre. L'arôme est bonne, mais il s'allume pas. Tandis qu'ici, le cannabis, on va utiliser un filtre en, en verre pour vraiment euh, goûter le, le mieux possible le cannabis. Pour pas qu'il soit euh, affecté avec un petit peu de carton. On va utiliser le papier Raw Classique. Quand euh, je vous ai dit, ça va être facile à vous décrire le goût, j'étire je, je un peu le, le temps. Euh, l'autre, l'autre par contre, euh, qui est un petit peu plus difficile à décrire, euh, j'ai demandé l'opinion à Zuzukana, qu'est-ce qu'il en pensait. Euh, il m'a dit que ses amis lui disaient que ça goûtait un petit peu le melon d'eau. Euh, moi, je pourrais peut-être, j'aime ça qu'il dit ça, je, je suis d'accord, j'aime ça. Euh, mais c'est fruité, fruité, sucré, euh, c'est pas le raisin, pas le citron. On Là, parle, on parle de celui qui n'a pas été testé. On parle de celui qui est moins fort. On ne parle pas de celui-là ici. Celui-là ici, comme je vous dis, je veux juste le rouler, l'allumer. C'est de la grosse qualité de cannabis. Euh, c'est la seule personne que je connais qui fait pousser dans du, de la terre vivante, « living soil euh, ». Écoutez, euh, on connaît RootBase, et puis maintenant on connaît Zuzukana. RootBase, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de spécial, RootBase. Euh, Zuzukana, euh, et je, je, je, je, je sens de RootBase. Euh, c'est le deuxième plus beau cannabis que quelqu'un a fait pousser, euh, que j'ai reçu comme cadeau. Vraiment, vraiment... Euh, je suis vraiment chanceux, premièrement. Un gros merci à Zuzukana. Euh, Winman et Zuzukana vont avoir l'occasion de se rencontrer encore. Euh, peut-être dans un mois, peut-être dans six mois. Mais Zuzukana et Winman, euh, une amitié s'est développée. Mais vraiment déçu. Vraiment déçu de Zuzukana qui ne m'a pas indiqué Phénotype numéro 1, Phénotype numéro 2. J'ai communiqué avec lui. Et... Euh, il y a quand même des différences au visuel, il y a des cocottes qui sont un petit peu plus arrondies, des cocottes qui sont un peu plus pointues. Donc, il a été capable de m'identifier lequel est lequel, mais à 30% de THC, c'est euh, difficile d'avoir deux phénotypes à 30% de THC. 30% de THC, c'est très élevé, très élevé. Je cherchais mon lighter. Donc, si on regarde un peu sur Internet... Euh, du King Juice c'est fait avec du Mimosa et et pardon pardon du King Kush quand on regarde King Kush c'est fait avec du OG Kush et un, un genre de de cannabis raisin j'ai pas j'ai pas senti de goût de Kush dans ni l'un ni l'autre des King Juice euh, j'ai découvert aucun goût de raisin euh, dans les deux King Juice donc il y a pas de King Kush, d'après moi, qui, qui ressort du euh, King Juice. Par contre, on sait maintenant que le King Juice est fait avec du Mimosa et du King Kush. Eh bien, le Mimosa, très intéressant ici, euh, quand on regarde le Mimosa, c'est fait avec la variété Clémentine mélangée avec Purple Punch. Je suis vraiment, vraiment content de voir cette définition-là. Ce cannabis-là goûte un petit peu, justement, à la clémentine. Je pourrais vous le comparer avec le Forbidos pour l'arôme, pas pour la qualité. Ce cannabis-là est de meilleure qualité que Sonsia Grower. Il y a un petit goût de tic-tac à l'orange. Pareil comme le Forbidos, moins fort côté orange que le Forbidos, moins fort, le Tic Tac à l'orange est plus fort dans le Forbidos que dans le King Juice que j'ai ici. Et dans le King Juice, un peu moins fort dans la, le Tic Tac à l'orange, puis un petit peu plus de caroufilé, un petit goût d'épices de, de, que je, que c'est pas dans mes préférences. Mais, ça se compare pas avec les tweeds, puis effrayant, ça sonne très bien, je le fume au complet, je l'adore. Quand on regarde sur le site de Greenhouse Seed, ceux qui ont fabriqué ce, cette variété, on le buzz, on nous indique que le buzz est complètement hybride. Pour moi, c'est sûr que c'est pas un sativa, c'est pas un buzz énergétique. J'aurais peut-être pensé que ça aurait été vraiment hybride indica. Euh, quand on regarde exactement le King Kush, on sait que le King Kush fait partie de 50% du king juice le king kush est indica et le mimosa est sativa donc vraiment un cannabis qui endort mélangé avec un ca cannabis qui réveille cannabis qui endort mélangé avec un cannabis qui réveille ça fait cannabis hybride moi je trouve que ce phénotype là est hybride mais quand même assez relaxant là quand même Clairement un petit goût d'orange, et puis c'est ça dire, le qui nous sort de, j'allais dire le slip qui nous sort de, je vais trouver le mot français, c'est écrit en anglais. D'après moi, le petit goût d'orange, qui est sûrement la terpène limonène, fait en sorte que le cannabis est hybride. S'il n'y avait pas ce petit goût d'orange là, oh, que ce serait un indicat vraiment, vraiment, vraiment. Mais je suis un peu surpris que Zuzucano n'ait pas décrit le petit goût d'orange, de, de tic-tac à l'orange. Vous savez, les petits bonbons tic-tac. Euh, comme le, le Forbidos de Sonzia Grower. Si on parle de la cendre, hein, euh, depuis qu'on a vu la vidéo Cush Mint de Broken Coast, le sujet de la cendre blanche, cendre grise... Et revenu à la surface, avec les abonnés Winman, vraiment, vraiment, euh, on se pose des questions. Euh, Est-ce que c'est vraiment flocher euh, qui va nous faire, qu'on va avoir de la cendre blanche? Euh, vu que Zuzu Kana fait pousser dans du organique, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit obligé vraiment là, de, de, de mettre euh, de l'eau pendant les 21 derniers jours. Euh, D'après moi, je ne connais pas ça, le Living Soil, mais il ne met rien de synthétique. Peut-être à part un peu, mais la cendre, est grise, pâle, c'est très beau. Euh... Super cannabis, c'est incroyable. Je serais curieux de voir, je serais curieux de voir ces autres variétés, est-ce que c est... ça sort toujours comme ça? Écoutez, écoutez, c'est vraiment beau, vraiment beau. Il faut que la génétique ait les rapports là-dedans. Euh, j'ai regardé ces vidéos comme je vous ai dit, j'ai l'impression que ce ne sera pas tout tout des cannabis qui vont sortir comme ça. Écoutez, il y a des phénotypes qui sont moins beaux au visuel. Aussitôt qu'il m'a remis ce cannabis-là dans les mains, je lui ai tout de suite posé la question. Est-ce que c'est possible d'avoir des clones? Est-ce que, est que tu l'as gardé en mer? Est-ce que c'est un keeper? Il m'a dit que non. Après avoir coupé les quatre plans, Zuzukana passe à autre chose. Euh, Zuzukana fait pousser quatre plans à la fois. Et puis, euh, il vit avec. Il vit avec. Euh, je lui ai dit, tu pas peur de, de, de peut-être pas avoir la même qualité avec tes prochains phénotypes. Écoute, il, il va vivre avec. Euh, si ses prochains phénotypes ne sont pas euh, beaux ou bons, euh, il va être à, ça va être à recommencer. Et puis, comme je vous ai dit, il vit avec ça. Je vais conclure cette vidéo avec un sujet un peu sombre. Un peu sombre, un peu triste, un peu euh, un peu cauchemardesque. Un peu vraiment cauchemardesque. Euh, J'en ai fait des cauchemars. Euh, ma rencontre avec Zuzukana c'est un peu terminé en cul de poisson. Euh, Est-ce qu'il y a du beef entre Zuzukana et Winman? Pas du tout. Pas du tout. Euh, notre amitié euh, est plus forte que n'importe quoi. Zuzukana et Winman, ça ne pourra jamais se terminer. Mais pendant notre rencontre, écoutez, j'en ai parlé avec Zuzukana. Est-ce que je peux le dire ça dans la vidéo? Euh, Est-ce que tu as peur de perdre des abonnés? Euh, Est-ce que les gens vont te juger? Zuzukana a trouvé ça drôle. Zuzukana m'a dit, Winman, premièrement, tu es la référence. Et deuxièmement, tu as carte blanche avec cette vidéo. Donc, j'étire le temps en ce moment. C'est un peu un tabou pour moi de vous parler de ce sujet. Euh, je, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et je vais vous le dire. Dans notre rencontre, euh, Zuzukana... Euh, m'en faire une cigarette. J'étais en choc. J'étais en sueur. Je shakais. Je lui ai dit non. Il m'a demandé si je voulais qu'il quitte. Je lui ai dit non, tu peux rester. Je lui ai posé une deuxième question. Je lui ai posé une question. Après qu'il m'ait posé cette question-là, je lui ai demandé, est-ce que tu mets du tabac dans tes joints? Il m'a dit, oui, man, je suis français. Donc, on peut voir qu'il répond un peu en politicien. Hein? Dès qu'on contourne la réponse, ne répond pas oui, ne répond pas non. Euh, donc, j'imagine qu'il met du tabac dans ses joints. Donc, vous pouvez vous imaginer euh, ma réaction, euh, mes sentiments, euh, l'anxiété, la nervosité, je ne savais plus comment me sentir. Avec du cannabis de cette qualité, avec la quantité qui m'a donné, plus, plus de plus de 14 grammes, je me suis dit, tu as assez de cannabis pour pas fumer de tabac. Mais non. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, un petit peu de tabac ici et là. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Zuzukana, c'est mon ami. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous les nouveaux abonnés Instagram. Merci à Zuzukana pour le coup de pouce que tu m'as donné là, sur Instagram. <rire> Vraiment, ça a donné un, un gros coup sur Instagram. Là. Euh, euh, tu m'as donné à peu près là, une Quarantaine d'abonnés sur Instagram. Vraiment merci beaucoup Zuzukana. Et puis allez voir ça, sa chaîne. Euh, un super bon gars. Vraiment sympathique. Vraiment gentil. Une bonne personne. Généreuse euh, généreuse de son temps. Généreuse tout court. Euh, super bonne personne. Super bonne personne. J'espère sincèrement te revoir, Zuzukana. Et puis aller sur son sa chaîne Instagram aussi. Euh, poste beaucoup de vidéos, de photos. Euh, utilise sa story aussi. Donc, Zouzoukana, vraiment, euh, le YouTuber euh, québécois euh, francophone euh, le plus populaire euh, pour l'agro au Québec. Donne un pouce, écrire un commentaire et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!